Alors, l'école Crêperie-Lauréique, elle est située à 140 mètres euh, du, du bord de, du chemin côtier, là, au bord de l'océan, à Saint-Nazaire. Euh, voilà en gros pour la carte postale. Donc, je suppose que si tu es euh, sur cette euh, vidéo-là, comme d'autres ah, vidéos sais, peut que pu parcourir oui. sur Internet, c'est parce que tu as certainement euh, l'envie euh, de devenir crépier. Il est évident que voilà, il y, a le, il y a le rêve et il y a la réalité. Alors notamment si on est totalement béotien, c'est-à-dire que on n'a jamais eu d'activité dans la restauration, eh bien il faut faire attention à à ne pas faire de bêtises qui peuvent coûter cher et moi je les ai faites donc je les ai quasiment toutes faites quand j'ai démarré ma propre crêperie donc aujourd'hui c'est aussi ce que je transfère c'est une formation en solo, t es 30 heures avec moi rien qu'avec moi avec aussi un coaching de 3 heures associé par téléphone pour plus tard pour t'aider à démarrer clairement ton projet et euh, qui dit coaching dit accompagnement, c'est-à-dire qu'on va coller réellement à, à ce que tu souhaites euh, monter, que tu sois en foot truck ou en créperie traditionnelle. Et puis, euh, et bien, la formation, elle n'est elle est pas du tout vigée, figée, c'est toujours trois jours consécutifs, mais tu sais quand tu le voudras, à partir du moment où je sois libre, y compris un week-end si tu veux. Allez à bientôt, salut, c'était parti.